Le chevet de Borda est né à Dax en 1733, il, est, euh, il appartient à la, à la noblesse euh, d'épée euh, Gascogne. Euh, il a fait euh, sa scolarité à Dax, puis euh, au collège euh, des jésuites de la Flèche, en, dans la Sarthe actuellement. Et euh, il va euh, s'engager dans l'armée, il va être, euh, avoir d'ailleurs un début de carrière à mouvementer, puisqu'il va être dans la cavalerie, dans la maison militaire du roi, puis il va partir euh, à l'école du génie de Mézières, qui était la première euh, en Europe pour, euh, pour tout ce qui était formation autour du génie, et euh, il va être, euh, un peu plus tard, euh, officier de marine. Donc vous voyez, en peu de temps, il a, il a eu euh, trois, trois destinées euh, différentes. Euh, C'est dans la marine qu'il va euh, se distinguer, alors ça fait lui un officier un peu particulier être transféré de la terre à la mer, ce qui était assez mal vu à l'époque euh, et il y, eu, euh, y a des cas comme celui euh, euh, euh, de Bougainville ou de l'amiral d'Estaing qui étaient des terriens et qui ont été euh, transférés dans la marine et qui étaient mal vus euh, par euh, euh, leurs camarades euh, marins. Euh, Borda va, euh, est surtout connu pour avoir développé euh, en son temps les sciences nautiques, la géodésie, l'astronomie. Euh, euh, par son invention, le cercle de Borda va permettre aux marins de se situer euh, sur une carte hein, en calculant la. pouvant calculer la longitude et euh, la latitude. Euh, il, est aussi, euh, il a été aussi membre de l'académie des sciences, Académie de marine, où il a vraiment euh, fait euh, énormément de travaux. Il, euh, en fin de carrière, il va être inspecteur et directeur de l'école des, euh, des ingénieurs constructeurs de la marine euh, au moment de la révolution. Et euh, lors de, donc, de cette révolution, il va participer à la commission qui va établir le système métrique. Et euh, c'est lui qu'on doit le nom de maître. Hein, euh. Donc sous la révolution, il, va, il ne va pas émigrer, euh, contrairement à beaucoup de marins. Plus de 45% d'officiers de marine vont émigrer ou démissionner. Il va rester euh, grâce à la protection de Gaspard Monge, qui était ministre de, de la marine à ce moment-là et euh, il va continuer ses travaux, il va faire des, des, ce qu'on appelait les tables de logarithmes qui est en fait les ancêtres de, no, de nos calculatrices euh, actuelles et il va continuer euh, à servir l'État fidèlement, l'État républicain, jusqu'à euh, sa mort en euh, 1799 euh, avant l'avènement de Bonaparte. Le chevalier a dans les Landes, surtout dans sa ville natale, a laissé une marque dans la toponymie locale, euh, à Dax, vous avez un musée de Borda, vous avez la Société de Borda, Société savante euh, des Landes, euh, vous avez un quartier de Borda, vous avez un lycée de Borda, euh, vous avez une statue euh, de, de Borda, euh, vous avez des rues aussi à, à Bordeaux, à Paris, à Mont-de-Marsan et même à Lille. Euh, donc, euh, au niveau toponymique, il a laissé une trace. Euh, dans les sciences aussi, euh, même si... Euh, il ou moins oublié. Par contre, il est toujours vénéré par les marins français. Il y a eu cinq, cinq navires qui se sont appelés Borda, dont trois navires écoles. Et là, actuellement, il y a encore un navire dans la, dans la Marine nationale, qui est un navire hydrographe, qui est chargé de contrôler et d'établir les, les, les fonds marins, qui sont toujours en constant mouvement.